Replacer les seniors au cœur des entreprises et mieux maîtriser sa fin de carrière, ce sont aussi des progrès majeurs permis par notre projet. Les sorties, comment on va courir après un enfant qui s'en va Comment on va euh, être attentif aux enfants qui jouent et qui risquent de tomber On est moins alerte. Hein à partir de 60 ans, eh ben ouais, l'énergie baisse, l'attention, euh, la mémoire. Donc comment on va faire Comment on va faire Je sais pas. Alors on nous dit oh, vous serez reclassé en mairie mais on veut pas notre métier c'est animateur c'est pas euh, administratif